Salut tout le monde, c'est Nathalie aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai upgrade un PC pour pas trop cher. Donc, je vous le rappelle, je suis pas du tout expert dans ce domaine, mais j'avais comme défi de booster un peu ce PC pour pouvoir jouer au jeu que je veux. Donc cet ordinateur c'est un Esprimo P400 E85 Plus, il était équipé d'un Intel Celeron G540, donc en gros niveau jeu ça tournait pas du tout. Il est accompagné de 4Go de RAM et pas de carte graphique, il n'y avait rien du tout. Donc premièrement ce que j'ai fait c'est que je vais aller rechercher la documentation de l'ordinateur, voir les processeurs compatibles avec la carte mère. J'ai tombé sur une liste de plusieurs processeurs, de Celeron à i7 et j'ai choisi entre les deux un i5 2500. J'ai ensuite acheté ce processeur sur Ebay pour environ 40€. Et j'ai également accompagné ce processeur avec une GTX 1050T. Donc maintenant qu'on a les composants, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste les remplacer. Donc enlever l'ancien processeur, mettre le nouveau, réinstaller le ventirad et installer également la carte graphique. Pour que ça marche bien, j'ai réinstallé Windows complètement. Après avoir installé Windows, clairement la différence est très présente. J'ai installé également tous les drivers pour que tout marche bien, tout soit compatible. Et vraiment, on a un PC qui envoie, mes deux malades. plus de sécurité, j'ai acheté un nouveau ventirad. C'est un Pure Rock Slim de chez Bicoyet. Parce que la dissipation de chaleur entre le Celeron et le i5 est complètement différente. On passe de 65 watts je crois à 95 watts. Donc je voulais pas trop d'ennuis. Donc j'ai préféré acheter un ventirade en plus pour 23 euros. Après. après que tout soit installé, processeur, graphique et ventirad, j'ai commencé à faire des tests de jeu. Malheureusement, je peux tester que deux jeux, donc Apex et Overwatch. Parce que ma connexion est vraiment très lente. Pour tout vous dire, euh, télécharger un jeu, ça prend toute une journée. Donc pour Overwatch, on a vraiment pas de soucis, ça tourne nickel. Euh, on peut mettre les graphismes en ultra c'est même ce que force expérience euh, m'a conseillé bon je préfère rester en bas pour avoir un maximum de fluidité mais clairement sur Overwatch on a vraiment pas de soucis c'est juste un truc de malade par contre sur Apex le jeu est pas forcément optimisé dès le début je le remarque sur mon PC perso donc mon Asus le jeu est pas forcément très optimisé donc il y a quelques lags mais sinon ça tourne, il euh, n'y a pas de soucis en qualité basse ça tourne on peut jouer tranquillement en tout cas ce PC est vraiment très bien pour environ 120 euros on peut faire des choses incroyables. Ce qui pourrait être intéressant sur ce PC maintenant à améliorer, ce serait de changer la RAM, donc d'augmenter la capacité, mais également d'ajouter peut-être un SSD pour un démarrage encore plus rapide de Windows ou alors installer des jeux dessus pour qu'il se démarrent plus vite. Donc j'ai adoré cette petite expérience de grade d'un PC pour et pas trop cher, avoir un budget assez limité. Et vraiment, quand j'ai commencé à jouer, quand j'ai lancé Overwatch, mais j'ai été surpris vraiment euh, par la qualité que ça pouvait donner. Donc pour pas trop cher, on peut s'en sortir pour vraiment bien. En tout cas, toutes les infos sont dans la description. Processeur catégraphique Ventirad. Donc n'hésitez pas à aller voir, il euh, y aura peut-être aussi quelques infos en plus pour vous aider. Si vous avez un PC chez vous comme ça qui traîne et qui commence à être un peu obsolète, n'hésitez pas à faire comme j'ai fait, à aller regarder la documentation, à voir ce que vous pouvez améliorer. Essayer de gagner en performance et pouvoir garder peut-être encore deux ans. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, à commenter, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, salut!